Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Thierry, j'aide ceux qui en ont besoin à sortir grandi de leur crise existentielle, à se sentir mieux dans leur vie à retrouver leur chemin d'épanouissement. Aujourd'hui, je vais répondre à, à l'attente d'un pote avec lequel j'ai discutais il y, a quelques, il y a quelques temps et avec lequel on parlait de méditation. Et en fait, il me disait, tu sais Thierry, tu devrais faire une vidéo là-dessus parce que la façon dont tu parles de la méditation, c'est pas la façon dont les gens en parlent d'habitude. Et donc, je vais vous faire ça aujourd'hui. La méditation, on parle de ça comme étant un, un outil fantastique, quelque chose dont on se sert dans beaucoup de domaines, en développement personnel, en quête spirituelle, des euh, de, activités de recentrage. Euh, on parle de ça aussi comme étant un outil pour lutter contre le vieillissement. On parle de ça dans plein plein de domaines. Ben alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé, tout simplement. Et donc, ça fait déjà quelques temps que euh, je médite. Mais je ne médite pas, peut-être, comme euh, il faudrait que je le fasse si je voulais en tirer tout le bénéfice ou si euh, je voulais en tirer ce que certains, certaines personnes euh, estiment être euh, le, le, la carte essence de la, de la quête spirituelle ou, ou, ou des choses comme ça. Non, moi, j'utilise en fait plutôt la méditation comme euh, un outil. Concrètement, méditer pour moi c'est quoi Là je me lève plus tôt, je me lève un quart d'heure, 20 minutes plus tôt, je profite que la maison euh, est calme, j'ai mon petit zafou, mon petit euh, coussin de méditation, je l'installe devant une baie vitrée, comme ça qui est éclairée, euh, où je reçois le soleil le matin, et je m'installe simplement là en tailleur, et j'essaye, je ferme les yeux, et j'essaye simplement de faire le vide. Euh, alors, on entend parler de plusieurs techniques, moi je ne sais pas si j'ai la bonne technique ou pas, en fait, je simplement de, de canaliser mes pensées, de réduire la quantité de choses que j'ai à l'esprit, et donc j'essaie de me penser, de me concentrer que sur une seule chose, et de ouais vraiment que ça occupe toutes mes pensées. Cette chose sur laquelle je me concentre, c'est ma respiration. Alors, croyez-moi, c'est pas forcément facile. Au début, je me suis rendu compte que, quand je me concentrais sur ma respiration que en fait euh, ce que je faisais, c'était d'essayer de contrôler ma respiration. Et, et c'est pas du tout ce que je cherchais à faire, que du contraire. Euh, dans ma vie, j'essaye de trouver une meilleure balance dans la notion de contrôle que je peux exercer sur les choses, parce que je me suis rendu compte que je voulais trop contrôler les choses et que, à force de tout vouloir contrôler, rien euh, d'imprévu ne vous arrive, ce qui n'est pas bon non plus. Euh, et donc, j'ai mis du temps à être capable de me concentrer sur ma respiration en tant que observateur de ma respiration et non pas en tant qu'acteur de ma respiration. Et bien croyez-moi, franchement, c'était pas un exercice facile et ça m'a déjà appris beaucoup de choses sur le lâcher prise et sur le fait de pouvoir me positionner en observateur de ma vie. Et ça, c'est très utile. On dit souvent en fait que quand on a le nez dans le guidon, quand on est euh, vraiment concentré sur un problème, on parvient pas à en trouver la solution et parfois quelqu'un qui passe avec un regard extérieur parvient à trouver ben justement l'élément qui vous manquait pour, pour, pour solutionner votre problème. Et bien justement, développer cette capacité, et la, et la méditation m'y aide, développer cette capacité à me positionner en tant qu'observateur de moi-même, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment été euh, utile. Je médite, euh, bon, ça dépend, c'est très variable, je ne me fixe pas d'objectif, mais en règle générale, je médite un quart d'heure, quelque chose comme ça. Je regarde l'heure avant, je regarde l'heure après pour me, me donner une idée du temps qui est passé et euh, en même temps de me dire, tiens, euh, c'est passé très très vite, ou bien, euh, tiens, là, j'ai dû lutter aujourd'hui. Et la lutte pour rester dans cet état de méditation, d'observation de soi-même, la lutte est constante. Il n'y a pas de notion d'échec en méditation, euh, il y a juste... Euh, faire preuve de la, de la volonté suffisante que pour pouvoir se recentrer constamment sur soi, sur ce qu'on est en train d'observer, et dans mon cas c'est ma respiration, mais ça peut être simplement, comme je fais parfois, la sensation de, de chaleur sur ma peau qui m'est me, donnée par le soleil qui traverse la vitre. Donc, revenir constamment à ça à chaque fois que j'ai ma pensée qui s'en va ailleurs, ou autre, revenir à ça, revenir à ça constamment, ça c'est le travail que je me fixe quand je suis en méditation. Voilà donc ça c'est la façon dont je euh, travaille moi, de la façon dont moi j'applique la méditation et je peux tout d'un coup pendant quelques semaines méditer de façon très régulière tous les matins ou presque tous les matins et puis tout d'un coup pour une raison ou une autre et eh bien j'en ressens moins le besoin ou les conditions sont moins là et j'arrête et ça c'est ce que éventuellement certaines personnes, certains grands groupes de la méditation pourraient vouloir me reprocher parce que c'est pas conforme à la, à la philosophie de, de méditation. Pourtant, c'est la façon dont je travaille et honnêtement, ça m'apporte déjà énormément de choses. Et qu'est-ce que ça m'apporte exactement Eh bien, donc, vous l'aurez compris, j'utilise la méditation comme un outil euh, que je mets en œuvre à certains moments de ma vie et puis à d'autres moments, et je suis en paix avec ça, je laisse tomber la méditation. Concrètement, qu'est-ce qui m'amène à la méditation alors et pourquoi est-ce que je l'utilise Eh bien, j'utilise la méditation dans plusieurs cas de figure. Quand dans ma vie... Euh, j'ai l'impression que euh, les choses deviennent confuses dans ma tête. Si tout d'un coup, j'ai du mal à savoir, euh, à savoir ce qu'il faut que je fasse, si euh, je ressens un, un mal-être, quelque chose, euh, tout d'un coup, et, et que euh, et je n'arrive pas à bien définir ce que c'est, si j'ai la sensation qu'il faut que je fasse quelque chose, que je suis en attente de quelque chose, mais que je ne comprends pas bien ce que c'est, et bien c'est pareil, là, hein, c'est un bon moment pour moi pour retourner vers la méditation. Pourquoi Eh bien, c'est... Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous allez vous coucher avec un problème et que vous vous relevez le matin avec la solution à ce problème. Ben, c'est pareil, en fait, en gros, avec la méditation. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se sort de sa problématique, on, on se concentre sur, sur des choses très très simples et puis tout d'un coup, ben, les choses se décantent dans votre esprit et vous, euh, ben, les solutions apparaissent. Donc la méditation, je m'en sers pour mettre de l'ordre dans la tête pour calmer l'agitation, le bruit que j'ai dans le cerveau et parvenir à laisser venir à moi en fait bah, plus de clarté, venir à moi les solutions euh, dont, dont j'ai besoin. Parfois j'ai aussi carrément la sensation d'avoir beaucoup beaucoup trop de choses dans la tête. Et là je vais vois très clairement ces choses. Mais ce que je vois moins clairement, c'est la façon dont je vais m'y prendre pour l'analyser. Et bien là, encore une fois, la méditation me permet de me recentrer, de calmer l'agitation que j'ai dans la tête, et de me recentrer sur moi, et sans que je fasse des efforts, c'est pas que je suis en train de réfléchir, de passer en revue tous ces projets que j'ai dans la tête, que je suis en train de les passer en revue alors que je suis en train d'éviter, pour que tout d'un coup, la, la, les priorités se dessinent. Non pas du tout, j'y pense simplement pas. Et encore une fois, eh bien les choses se mettent en place d'elles-mêmes et ça se passe aussi bien pour des projets que j'aurais des, des choses qu'il faut que je tire au, cl au clair dans, dans, dans ma tête que euh, dans ma vie en général je me rends compte que dans les périodes où je suis en train de méditer et où je sens que ça me fait du bien eh bien il y a plein de choses qui se mettent en place dans ma vie plein de choses qui se débloquent et, et, et, et les choses deviennent plus, plus faciles, plus évidentes et, et, et c'est typiquement dans ce genre de cas que tout d'un coup bah, je, je laisse tomber la méditation parce que je n'en ressens plus le besoin et, et je n'ai plus qu'à me laisser aller bah, jusqu'au prochain moment où euh, là je vais ressentir le besoin et je retournerai dans la méditation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous aura été utile. Euh, en tout cas, je vais essayer de vous parler de ma propre expérience de la méditation et pas forcément de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Euh, bah, si cette vidéo vous a été utile, surtout n'hésitez pas, à faites-le moi savoir me en me laissant un pouce. Et puis, euh, Allez-y, abonnez-vous, appuyez sur le petit bouton qui est là et derrière ça, appuyez sur la petite clochette, comme ça vous êtes informé de toutes euh, toute les nouvelles vidéos qui pourraient sortir. Si vous voulez partager avec moi euh, et avec tout le monde euh, votre expérience de la méditation, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire là en dessous. Et n'oubliez pas que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon livre « Je réussis ma crise existentielle ». Il est disponible sur mon blog et vous trouvez les informations dans la description là en dessous. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une belle vie et à bientôt. Au revoir.